Coupez vos fourches quand vous pouvez les arrêter. Nouvelle collection Pantene Pro-V, soins réparateurs et protecteurs. Une formule hydratante qui renforce vos cheveux pour prévenir la formation des fourches. Nouvelle collection Pantene Pro-V, soins réparateurs et protecteurs. Ne coupez pas vos fourches, arrêtez-les.